Salut tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans laquelle nous allons apprendre à modéliser une barrière métallique D'où vient-elle En fait, en me baladant sur internet, j'ai tombé sur ce robot Qui avait cette barrière métallique Je me suis dit, ah, je peux faire une vidéo dans laquelle euh, Je vous montrerai comment réaliser cette barrière métallique Comme des pros Et en plus cette technique, elle vous permet de réaliser d'autres types d'objets euh, Super rapidement et stylisés On va dire ça ainsi alors, on va aller sur Blender, donc on va supprimer tout ça, ici on va utiliser comme primitive de base, le Plane, on va aller en Edit Mode, et ensuite on va faire une rotation sur les X de 90 degrés, on va scaler notre Plane de Z, et on va encore un petit peu scaler comme ça, on va faire Ctrl R afin d'ajouter des edges, comme ça, on va faire SX pour les déplacer sur l'axe des X. OK. On fait de même pour l'axe des Z. On roule avec la molette de la souris. On ajoute deux et on scale sur l'axe des Z. Alors avant de continuer, désolé les gars, j'avais oublié d'activer ici. Là maintenant, vous allez voir euh, les touches. Donc maintenant on va faire CTRL R, on va ajouter une edge de maintien ici au milieu et c'est tout. On va faire CTRL TAP afin d'aller en mode de sélection de faces. On va supprimer les deux faces qui se retrouvaient là au milieu. Donc on les supprime. Ceci étant fait, on va maintenant ajouter euh, le modifieur. Le modifier. Subdivision de surface. Du coup, on part dans les modifiés et on recherche subdivision euh, de surface. C'est le, le voici. On va mettre la du porte à deux points de but et on va maintenant ajouter des edges de maintien ici pour avoir des bords arrondis là. Donc, du coup, ici, j'ajoute un second. Lorsque c'est bon, je fais une symétrie du mesh en sélectionnant le tout et en allant dans mesh, ensuite symétrise je vais faire une symétrie de, euh, de x à moins x du coup je viens là x à moins x et on a ce résultat Voilà bon, maintenant on va continuer avec l'ajout des modifieurs donc on vient là maintenant on va ajouter le modifier simple deform il permet en fait de comme son nom l'indique de déformer des formes ouais j'ai pas une grosse explication euh, que ça. Donc du coup, ici, simple du forme. De base, on veut une déformation sur l'axe des X. Et là, de, de base, c'est tweet. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Et du coup, ça a cet effet. Euh, si le euh, subdivision de surface, je veux dire, on peut également augmenter son nombre de subdivisions. Ben, on va mettre à car ça ne dérange pas si la valeur est trop ici. Donc, nous, on va euh, changer là pour mettre euh, blend bon là c'est juste le point de but on va mettre blend et pour l'angle bah on peut modifier ici et là on peut laisser cet angle pour un début ensuite on va euh, ajouter le modifier arrêt vous l'avez sûrement deviné ici modifier arrêt ouais lorsque le modifier arrêt euh, et ajouter on se rend compte en fait que nos deux objets ne sont pas fusionnés ici donc nous on voudrait les fusionner et pour ça on va tout d'abord cliquer ici sur merge pour que lorsqu'on a deux copies côte à côte ils fusionnent et au niveau de l'ordre de superposition des modifiants on va placer le modifier arrêt au-dessus du modifieur euh, subdivision de surface et donc là on a ce résultat en edit mode, on peut également euh, déplacer euh, le mesh de base pour le mettre ici parce qu'en fait, lorsqu'on va faire de copies ils vont se placer là-devant. On peut maintenant revenir sur le modifier arrêt et ajouter le nombre de copies. Comme ça. Non, là, ici, je suis encore bien au dessus. J'aime quand tout es est centré. C'est trop beau. Alors maintenant, il nous reste de l'épaisseur. Du coup on va ajouter le modifier Solidify. Euh, là on va augmenter la finesse. On peut également arrondir les bords. Soit en utilisant le "Division de surface, c'est-à-dire en fait en plaçant le modifier Solidify ici et ensuite on revient en edit mode afin d'ajouter des edges de maintien mais ça je vais pas le faire je vais plutôt faire la seconde méthode qui va consister en fait à remettre le modifier de modifier ici en dessous et à ajouter le modifier bevel on va euh, juste un tout petit peu augmenter cette valeur ici un peu et augmenter la valeur du segment on va mettre à 3. et bon là on a quelque chose qui n'est pas très dégueulasse glace quand même euh, et c'est quasiment tout puisque là maintenant on a la forme qui était sur l'image celle-ci vous pouvez la déformer autant que vous voulez ça ne dérange pas étant donné que vous l'avez fait avec le modisseur. et j'ai envie également de vous montrer quelque chose d'assez sympa avec le modifier simple du forme euh, voyons voir avec le blend ici vous avez la possibilité encore d'augmenter cet angle en fait ouais si ça rame comme ça ça veut dire qu'en fait on peut également diminuer ici ou alors euh, diminuer la subdivision des surfaces. du coup apparemment ça dérange parce que j'ai mis Chromi. mais là c'est trop bizarre c'est pas promis donc on va remettre ça et c'est sûrement ouais c'est son liquide qui dérange on va remettre ça et vous voyez que lorsque on augmente la valeur de l'angle ici, on obtient des formes assez sympathiques si c'est ça euh, et le taux normal ici là c'est plus bon bah du coup euh, vous pouvez faire la première méthode bien celle-ci, euh, bon là ça va dépendre de vous du coup lorsqu'on ajoute c'est un peu plus long mais lorsqu'on retire c'est beaucoup plus rapide. Mais ça ne dérange pas. Et donc là je vous disais qu'on peut jouer avec la valeur de l'angle ici pour créer une forme euh, différente. Euh, on peut également modifier, comme j'ai mis ici au départ à Blend, on peut utiliser les tweets pour avoir ce type de forme. Du coup, on peut toujours jouer avec la valeur de l'angle ou on peut également modifier euh, l'axe de déformation. Du coup, ici, si on prend l'axe Z, notre objet se déforme ainsi et c'est assez stylisé, je pense. De même, ici, on peut modifier la valeur, euh, du moins, on peut modifier l'angle, l'axe de déformation, je veux dire ici et là on peut également définir un objet qui va représenter l'origine de, euh, de notre objet à déformer du coup cet objet peut être en fait un empty puisque il n'est pas visible au moment du rendu donc on va prendre un plane axis et bah, on va un peu le skier pour qu'il soit plus visible et donc maintenant on va sélectionner nos remessures, on est ici, bah puisqu'on ne le voit pas bien, est-ce qu'on peut le buter? Ouais, ça fonctionne. Et donc là, on va déplacer l'origine. Vous voyez qu'en déplaçant l'origine ça fait des modifications assez sympas. Euh, on va aller sur la vue de profil pour mieux voir. Vous voyez que là c'est hyper sympa je trouve. On peut faire le même toujours avec euh, le second ici, Twitch. Sélectionne notre euh, MT là. Ouais, c'est grave et je trouve. Ouais, je l'avais déjà dit celle-là. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Mais avant de terminer, je tenais aussi à bah, vous préciser, comme vous l'avez vous sûrement bien vu en ajoutant le modifier beaver, ça rend la machine un peu plus lente du coup je vous propose plutôt d'utiliser la première méthode que je vous ai suggérée. et dans le cas concret bah vous n'êtes pas obligé de vous pas forcément obligé de mettre des arrondis ici parce que là c'est bah, plutôt pas mal ça ah, ça va dépendre de vous en fait donc euh, là on je ouais